En fait, on a utilisé cette, cette méthode de recette de cuisine pour attirer un maximum de personnes et puis enlever ce côté complexe et inaccessible des formations assez pointues dans la data. C'est d'ailleurs surtout et beaucoup parce qu'on est très gourmand à Digifab, nos collaborateurs sont très gourmands. Bonjour, je m'appelle Azouz Manaï, je suis président fondateur de Digifab. Qui est une école labellisée Grande École du Numérique, installée sur trois sites en France, Besançon, Le Havre et Annemasse. Digifab est un organisme de formation labellisé Grande École du Numérique depuis la première vague d'appel à projet de la Grande École du Numérique. Donc, on est installé à Besançon, où est situé le siège social, et on a démarré par une formation de, de conseiller médiateur numérique qui forment au métier de forger. c'est des personnes qui travaillent dans des Fab Labs. Et puis on touche essentiellement des demandeurs d'emploi, des personnes qui sont, qui sont issues des quartiers prioritaires. On est d'ailleurs installé dans, dans les quartiers prioritaires. On propose actuellement maintenant trois formations. Une formation de référent digital qui est un peu le couteau suisse du numérique. Également développeur data et développeur en intelligence artificielle. Alors, à Digifab, dans un premier temps, on a été accompagné par l'organisme Simplon qui nous a aidé à démarrer. Ensuite, une fois qu'on a pris suffisamment de maturité, on a pu développer notre propre méthode pédagogique euh, qui permet de vulgariser au maximum le contenu de notre formation. Pourquoi la vulgariser Tout simplement parce que l'objectif de Digifab, c'est de démystifier un petit peu la, la difficulté d'accès aux formations en informatique. Et donc notre objectif, nous, c'est vraiment de faire en sorte que nos formations soient accessibles à toute personne, que ce soit des débutantes, intermédiaires ou avancées. Et pour cela, en fait, on a inventé une méthode pédagogique qui se rapproche un petit peu d'une recette de cuisine. C'est pour ça qu'on appelle la recette Digifab, qui, qui, qui, qui prend souvent en comparaison des recettes de cuisine. Alors, à titre d'exemple, on a développé une formation en ligne qui s'appelle Développeur Data, pour laquelle, en fait, on a créé une entreprise fictive qui s'appelle Shakshuka, Shakshuka Corp. Donc, pour information, Shakshuka, c'est un plat, c'est un plat typique hein, du Maghreb qui contient plusieurs légumes et puis plusieurs épices, etc. Et puis, la data, en réalité, c'est également la même chose, c'est plusieurs données, c'est plusieurs données différentes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 Alors, lors de nos formations, on propose un accompagnement socio-professionnel. On travaille notamment avec une association qui s'appelle EG, avec qui ça marche très bien. Cette association, c'est une association d'anciens cadres qui sont à la retraite, qui, euh, qui mettent à, à, à notre profit ou à profit d'autres structures leur temps et puis leur, surtout leur expérience. On peut donner par exemple, lors de notre formation de référent digital, un atelier sur les soft skills et puis la manière de se présenter devant un employeur. On peut noter cette année, que sur notre dernière formation, par exemple de référent digital à Annemasse, où on a obtenu 80% de taux de sortie positive alors que la formation n'était même pas finie. Le Covid a démontré que les formations dans le domaine du web sont très demandées actuellement. Tous les artisans qui n'avaient pas de support de communication ou de site internet ont ressenti le besoin d'avoir des sites. Alors, pour postuler à nos formations, il n'y a pas de prérequis. Le seul prérequis, c'est, si je puis dire, la motivation. L'inscription à nos formations se fait en ligne, directement sur notre site internet. Donc, il y a une rubrique formation et puis libre à vous de sélectionner la formation qui vous intéresse. On est disponible par mail, on est disponible aussi par téléphone si vous avez besoin d'un échange pour tout type d'informations. Et on est en lien essentiellement également avec les agences Pôle emploi et également la mission locale où on organise des informations collectives qui permettent aux stagiaires ou aux demandeurs d'emploi de nous poser tout type de questions sur le contenu de cette formation. Alors le dernier mot, ça serait, ben, on a l'habitude de dire que derrière chaque grand homme, il y a toujours une femme. Ben, moi, en fait, moi j'ai la chance d'avoir cinq femmes. J'ai ma maman qui s'est sacrifiée pour nous quand on était enfant et qui nous a inscrits dans des bonnes écoles pour qu'on ne les vit pas. Hein, parce que moi, je suis ici dans un quartier prioritaire. Donc je remercie très fort ma maman et puis je remercie aussi mes sœurs qui m'ont inspiré qui elles contrairement à moi n'étaient pas en échec scolaire et qui ont su me booster et puis me tirer vers le haut et puis bien sûr mon épouse qui me motive tous les jours parce qu'être chef d'entreprise c'est une mission et donc grâce à elle eh j'arrive à, à, à, à tenir le cap et puis pour finir ma fille, ma fille qui m'inspire énormément et pour qui euh, et que j'embrasse très fort.